Salut aujourd'hui, je vais vous montrer comment afficher l'heure et la date en javascript Donc comme d'habitude j'utilise JS Fiddle pour travailler Donc si vous voulez directement travailler sur mon support euh, N'hésitez pas à checker sur la description, je vous mets le lien du JS Fiddle. Et pour ceux qui ont le temps, eh c'est parti je vous montre On va enlever tout ça, on repart sur une base neutre Donc déjà on va commencer par planter le décor Moi je me fais une petite div pour afficher l'heure Donc je vais accéder en faisant un J'utilise la propriété innerHTML, là, je vais mettre un test pour m'assurer que tout fonctionne correctement, donc là c'est bon donc on va travailler comme ça, on va mettre nos variables au fur et à mesure qui vont venir formater le, le texte final. Alors, en javascript, pour récupérer la date, vous avez un objet que nous on va stocker dans une variable qui s'appelle date dateGlobal et pour utiliser un objet et instancier euh, un objet, c'est le mot clé new. Donc je ne vais pas trop y revenir euh, dans cette vidéo. Tout, toutes les problématiques d'objets, je pense que je ferai une vidéo dédiée. Euh, ce sera plus simple. Mais assurez-vous, là vous n'avez pas besoin de comprendre ce que c'est un objet. Vous pouvez juste l'utiliser tel quel. Il y a des méthodes qui ont des noms pas très compliqués. Je vous montrer ça. Notamment, on va commencer par récupérer l'année. Donc l'année courante. Donc, l'objet date qui est ici, qui est stocké dans notre variable, euh, cet objet, il contient un tout un tas de méthodes, euh, et cette date, elle supporte tous euh, les, les éléments euh, qui, qui composent la date. Donc, elle contient l'heure, elle contient l'année, elle contient le mois, euh, etc., etc. Et on a des méthodes pour accéder à ces propriétés, et l'une d'elles pour avoir l'année, c'est getFullYear. Donc, je vais afficher l'année ici. Donc, je récupère bien 2016. Donc, j'ai posté la vidéo en 2016. Donc, ça correspond. De la même façon, je vais récupérer le mois. Je vais mettre un espace. Opérateur de concaténation plus. Je vais mettre ma variable mois. Hop. Donc là, on, on se rend compte... Euh, que le mois, euh, il est sous forme chiffrée. Je vais mettre un espace pour, pour que vous voyez bien. Il est sous forme chiffrée, malheureusement, on n'a pas le mois puisque le, le, le texte du mois peut changer euh, d'un du, pays à l'autre. Alors, nous, on va faire quelque chose de pas très compliqué. On va se faire une constante qui s'appelle mois et qui sera un tableau qui contiendra tous les mois, tout simplement. Donc, j'en fais que 4, sachant que le 2, dans tous les cas, il va récupérer Mars, puisque cette variable, c'est l'index d'un tableau qui commence à 0. Donc, euh, si on était en janvier, ici, on aurait eu en 0. Donc, c'est pour ça que je commence et que je vais récupérer Mars en case 2, puisque le tableau commence à 0. Donc, une fois qu'on a euh, créé notre... Constance, je vais réinstancier moi qui sera égal à ça donc ceci est le tableau le, cette variable elle contient 2 donc je vais accéder à la case moi de 2 c'est comme si je faisais ça donc on récupère bien le mois. on va récupérer le jour Donc c'est getDate et pas getDay. Faites attention à ça, je vais vous montrer la subtilité pourquoi. Alors je vais ajouter la variable avec des espaces. Donc on est bien le 5 mars 2016. Euh, on va aussi récupérer le jour de la semaine. Et là c'est un getDay cette fois-ci. Je vais mettre un espace, toujours de la même façon. Et là, pareil, on se rend compte qu'il nous affiche euh, une, euh, un entier. Euh, c'est tout à fait normal, comme je vous ai dit, pour le mois. Euh, les noms euh, des jours de la semaine et des mois changent en fonction des pays. C'est pour ça que c'est à nous de le gérer. Donc là, je vais me faire une constante jour-semaine, qui sera également un tableau. Donc, on commence par lundi, hein, comme d'habitude. Jeudi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Et ici, je vais réinstancier jour semaine qui sera égal à la constante jour semaine. Faites attention. Donc, euh, comme vous voyez, je peux utiliser les mêmes noms pour euh, deux euh, variables puisque en JavaScript, la casse euh, est supportée. Donc euh, euh, l'interpréteur le, le, fait la différence entre les minuscules et les majuscules. Voilà. Donc, euh, alors, ceci étant, j'ai fait une erreur et c'est bien que je vous la montre parce qu'en fait, les jours de la semaine euh, en format UK, donc en format anglais, commencent le dimanche. Donc, c'est pour ça que en fait, le dimanche vient avant le lundi. Alors pourquoi euh, j'ai pas, euh, pas l'explication exacte, mais on est bien samedi. Euh, maintenant, on va récupérer l'heure, toujours la même variable, et c'est un get hours, les minutes et les secondes. Donc attention, il n'y a pas de E, parce que c'est Sigons. On va mettre un espace en tiré. Euh, je mets des deux points. Voilà. Donc là, on voit euh, que j'ai bien l'heure. Néanmoins, c'est pas fini. Euh. Puisque si je réactualisais et que j'avais euh, 21h11 et 2 secondes, euh, j'aurais pas le 0. Donc euh, en fait, il va nous falloir faire un, un certain nombre d'opérations supplémentaires. Et donc vérifier si l'heure, les minutes et les secondes sont inférieures à 10. Donc de cette façon, si l'heure est inférieure à 10, alors j'ajoute un 0. Simplement, je copie, je fais la même chose pour les minutes et les secondes. Voilà, donc là vous voyez qu'il est 21h11 et 1 seconde, mais j'ai quand même le zéro devant, ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais pas fait euh, cette vérification. Donc le tutoriel est fini, merci d'avoir suivi cette vidéo, euh, n'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous a plu, à mettre un pouce bleu, euh, et nous on se retrouve pour un prochain tutoriel, ciao